Bonjour, on va étudier la vascularisation de la face. En abordant le plan suivant, on va étudier la vascularisation artérielle, la vascularisation veineuse et la vascularisation lymphatique, puis quelques applications cliniques et une conclusion. La vascularisation artérielle de la face dépend pour l'essentiel des branches de la carotide externe, branche terminale de l'artère carotide commune. Les artères carotides externes droite et gauche vascularisent les régions antérieures du cou, les téguments de la tête, les deux tiers inférieurs de la face et la partie supérieure de l'axe aérodigestif, alors que l'artère la, que carotide interne Vascularise notamment le tiers supérieur de la face. C'est une vascularisation riche et anastomotique. L'artère carotide externe mesure en moyenne 8 mm de diamètre. Il diminue rapidement de calibre après l'origine de ses premières collatérales. Il prend naissance de l'artère carotide commune à hauteur du bord supérieur du cartilage thyroïde. Il a un trajet entéromédial, puis monte verticalement et s'incline en arrière pour devenir entérolatéral à la carotide interne. Il présente deux parties, une partie cervicale dans la loge carotidienne, en arrière du muscle sternocleidomastoïdien, en dedans du nerf grand hypogloss, en dehors du pharynx, en avant de l'artère carotide interne, du nerf vague et de la veine jugulaire interne. Et une deuxième partie céphalique passe sous le muscle digastrique et le muscle styloïoïdien pour devenir infra- puis intra-parotidienne. Les branches collatérales de l'artère carotide externe sont représentées par l'artère thyroïdienne supérieure, qui est la première branche collatérale de la carotide externe, l'artère linguale, qui naît au niveau de la grande corne de l'os ioïde. Il parcourt la paroi musculaire latérale pharyngée au contact du muscle iogloss et il se termine au bord antérieur du muscle iogloss, en artère profonde de la langue et artère sublinguale. Puis l'artère pharyngienne ascendante, qui n'est presque au même niveau que la linguale, elle monte verticalement contre la paroi latérale du pharynx où elle se termine. C'est essentiellement une artère du pharynx, puis l'artère faciale qui naît au-dessous de la linguale au niveau de la grande corne de l'os hyoïde. Il présente un trajet sinuseux, une première partie profonde qui passe sous le muscle digastrique et le muscle stylo contourne la glande submandibulaire en dedans et en haut, et une deuxième partie superficielle qui se plaque contre l'angle mandibulaire devient sous-cutanée dans le sillon nasogénien. Il se termine à l'angle interne de l'œil par l'artère angulaire qui est synastomose avec l'artère dorsale du nez, branche de l'artère ophtalmique. Puis l'artère occipitale qui naît de la face postérieure de l'artère carotide externe à hauteur de la faciale, il présente un trajet vertical suit le ventre postérieur du muscle digastrique jusqu'à l'os occipital. Il se termine au scalp en deux branches, médiale et latérale. Puis l'artère auriculaire qui naît au-dessus du ventre postérieur du muscle digastrique, il présente un trajet vertical rétroauriculaire il se termine en une branche auriculaire et une branche occipitale. L'artère carotide externe a deux branches terminales. Derrière le col du candyle mandibulaire, l'artère temporale superficielle qui suit le trajet de la carotide externe. Et l'artère maxillaire qui est une branche horizontale. L'artère temporale superficielle est la branche de bifurcation externe et superficielle de la carotide externe. Elle sort de la parotide derrière le col du candyle mandibulaire. Il présente un trajet vertical préauriculaire entre le tragus et l'articulation temporomandibulaire. Il se divise en deux branches principales, l'artère Temporopariétale postérieure et l'artère temporofrontale antérieure. L'artère temporale superficielle se distribue à la moitié supérieure de la face et à la partie antérolatérale du cuir chevelu. L'artère maxillaire est une artère profonde. Il naît en arrière du col du condyle mandibulaire. Il présente un trajet sinuseux profond dans la fosse infratemporale puis dans la fosse ptérigopalatine. Il contracte des rapports avec les branches du nerf trujumeau et le muscle ptéryguidien latéral. Il présente plusieurs collatérales, ascendante supérieure, la branche méningée moyenne, la branche méningée accessoire, les artères temporales profondes, postérieures, antérieure. Il donne des branches maxillaires, l'artère alvéolaire postérieure et antérieure, l'artère buccale et l'artère infra-orbitaire. Les branches inférieures sont l'artère alvéolaire inférieure, l'artère palatine descendante, l'artère macétérique. De son versant postérieur, il donne l'artère pterygopalatine. Il se termine par l'artère sphénopalatine destinée à la cavité nasale. Il vascularise l'os maxillomandibulaire et l'os nasal. Le système carotidien interne, les branches terminales de l'artère ophtanique. Artère supraorbitaire, artère supratrocléaire, artère infratrocléaire et l'artère nasale. L'artère nasale va s'anastomoser avec l'artère angulaire et l'artère dorsale du nez. Tous ces artères s'anastomosent entre elles et avec les branches nasales de l'artère faciale. La vascularisation veineuse est assurée par la veine jugulaire interne, la veine jugulaire externe, la veine jugulaire antérieure, qui aboutissent à la veine subclavière. La veine jugulaire interne est la plus volumineuse des veines du cou. D'une longueur de 15 cm environ. Il draine l'encéphale, le crâne, la face et le cou. Il a un trajet Descendant vers le bas, vers l'avant, il sort du foramen jugulaire, descend dans la gaine carotidienne et se termine dans la base du cou, formant avec la veine subclavière, le tronc brachiocéphalique. Les affluents de la veine jugulaire et la veine linguale. ils drainent la langue et la région submandibulaire. La veine faciale. Il naît de l'angle interne de l'œil, en arrière de l'artère faciale. Il longe le masséter et l'angle mandibulaire, contourne la glande submandibulaire à son niveau et se termine dans le, dans le tronc thyrolyno-facial. Il draine les parties molles de la face, le masque facial musculocutané. On a comme affluent la veine thyroïdienne supérieure et la veine thyroïdienne moyenne. La veine jugulaire externe est visible sous la peau cervicale. Il draine les régions superficielles de la tête, profondes de la face et postérieure et latérale du cou. Il prend son origine au niveau du col du candide par deux veines, maxillaires et temporales superficielles. Il a un trajet superficiel sur la face externe du muscle sternucleidomastuidien. Il se termine dans le tronc brachiocéphalique. Il reçoit plusieurs veines. La veine occipitale, la veine auriculaire postérieure, la veine rétromandibulaire qui l'unit à la faciale et la veine transverse du cou à ce niveau. La veine jugulaire antérieure est visible sous la peau cervicale. Elle a comme origine les veines submontonnières. Elle a un trajet superficiel à la face antérieure du cou, un peu en dehors de la ligne médiane. Il se termine à la base du cou, dans la veine subclavière, parfois dans la veine jugulaire externe. Les affluents de la veine jugulaire antérieure sont les veines submentonnières et les veines musculaires et cutanées. La vascularisation lymphatique de l'extrémité céphalique est constituée de nœuds lymphatiques ou lymphocentres et de vaisseaux lymphatiques qui les relient. Deux lymphocentres existent les lymphocentres de la tête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 en cercle à la base de la tête. Ils sont constitués de six groupes lymphatiques: les nœuds occipitaux, les nœuds mastoïdiens, les nœuds parotidiens, les nœuds faciaux, les nœuds submandibulaires et les nœuds submontaux. Ils se drainent dans les nœuds cervicaux profonds le long de la veine jugulaire interne. Les lymphocentres du cou reçoivent la lymphe de la tête et s'organisent en deux réseaux, un réseau superficiel et un réseau profond. Les lymphones superficiels sont représentés par les lymphones superficiels antérieures, situés le long de la veine jugulaire antérieure, les lymphones superficiels postérieures, situés le long de la veine jugulaire externe, en superficie du muscle mastoïdien Ces lymphonneux superficiels sont connectés aux lymphonneux profonds du cou. Les lymphonneux profonds antérieurs sont juxtavisceraux, à proximité de la ligne médiane. Ils sont les lymphonneux prélaryngés, pré-trachéo, paratrachéaux et thyroïdiens. Les lymphones profonds postérieurs sont situés le long de la veine jugulaire interne, en avant et en dehors d'elle sous le muscle sternocleidomastoidien. C'est l'axe principal du drainage de la lymphe des lymphocentres de la tête et du cou. Les lymphocentres du cou se terminent à gauche dans le, dans le conduit thoracique et à droite dans le canal lymphatique droit. classification est à la fois clinique et anatomique. Elle a des implications cliniques fondamentales. C'est la référence de prise en charge des cancers de la tête et du cou. Elle permet la standardisation nécessaire à une compréhension entre les spécialistes intervenant dans cette prise en charge. Le niveau 1A correspond au lymphonneux du groupe sous -montonnier. Le niveau 1B correspond au, au groupe submandibulaire. Le niveau 2A correspond au groupe supérieur de la veine jugulaire interne. Le 2B au lymphoneux de la chaîne accessoire rétrospinale. Le niveau 3, c'est le groupe moyen des lymphoneux de la veine jugulaire interne. Le groupe 4 est le groupe inférieur des lymphoneux de la veine jugulaire interne. Le niveau 5, et le groupe de la chaîne spinale entre le muscle sternocleidomastoïdien et le trapèze. Le niveau 6 correspond au groupe pré et pré-laryngé. Concernant les applications cliniques, la maladie d'ortone est une inflammation de l'aorte et ses branches, en particulier l'artère carotide externe et l'artère temporale. Elle aboutit à l'occlusion des artères, elle a comme facteur de risque l'âge avancé le diagnostic se fait par la biopsie de l'artère temporale et en traite par la corticothérapie. La maladie des lymphocentres cervicaux profonds. Les adénopathies peuvent être d'origine inflammatoire ou métastatique. Les carcinomes épidermoïdes des voies aérodigestives sont souvent associés à des métastases ganglionnaires cervicales. La palpation est un geste essentiel pour apprécier l'extension tumorale l'intérêt de la systématisation des ganglions de, du cou dans la prise en charge des cancers de, du cou et de la tête. Pour conclure, la vascularisation artérielle est riche et anastomotique. Il dépend du système carotidien, de systèmes superficiels et profonds qui sont largement communicants. La vascularisation veineuse dépend de la veine jugulaire interne, la veine jugulaire externe et la veine jugulaire antérieure. La vascularisation lymphatique est riche et complexe, elle est impliquée dans les processus infectieux et tumoraux.